Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de votre patience. Euh, on a eu deux petits problèmes techniques. Un, c'est toujours la logistique du dernier kilomètre, à savoir un tram qui ne fonctionne pas. Et la deuxième, euh, toujours inhérente à ce genre d'exercice, euh, le problème de format. Ça tombe bien, je viens de vous parler de carnet de recherche scientifique avec Python. Euh, je, vais me, je vais me présenter rapidement. Euh, je m'appelle C24B. Ça fait huit ou dix ans que je fais du Python j'ai un peu perdu le compte. On ne sait pas quand est-ce qu'on a commencé, on sait qu'on est plongé dedans et qu'on aime ça. Euh, Ex-ingénieur de recherche, corsaire de la recherche, je pourrais vous expliquer plus tard pourquoi je parle de corsaire. Euh, j'ai fait pas mal de labos de recherche différents et j'ai monté ma petite entreprise qui s'appelle euh, Pompeusement euh, Digital Research in Science and Society. Le but c'est euh, d'aider les chercheurs à utiliser des outils open source, euh, à faciliter leur processus et à faire de la recherche ouverte et reproductible. C'est les mots très à la mode, c'est très compliqué, mais on va voir exactement euh, en quoi ça consiste ou en quoi ça consiste pas. Euh, L'idée, c'est de se servir de carnet de recherche euh, comme outil de médiation. En fait, je ne sais pas si vous voyez, c'est un tout petit peu petit, mais euh, le, les projets de recherche aujourd'hui manipulent beaucoup de données et on a toujours un un travail de médiation à faire entre le développeur donc le développeur est euh, euh, dans sa case euh, développement logiciel et il y a le chercheur euh, qui, est, euh, qui fait de la recherche et tout le travail est d'arriver à faire un travail de recherche ensemble et, euh, et donc sur cette ligne on voit euh, euh, les différentes euh, postures vous avez l'ingénieur de recherche qui est euh, qui est développeur au service de la recherche. Vous avez l le chercheur en ingénierie logicielle, qui lui est un chercheur qui travaille précisément sur les questions de logiciel, donc il est un peu plus près du chercheur, mais ça reste quand même un développeur. Et puis vous avez le chercheur qui est outillé, qui, euh, qui sait un petit peu développer et qui euh, est capable de gérer un peu son projet de recherche. Euh, mais on voit qu'on est face à des, des injonctions un peu contradictoires, mais je vais vous montrer pourquoi. Donc ça c'est le cycle de recherche modélisé, largement modélisé, où euh, on commence par établir des hypothèses, on design euh, l'expérience qu'on veut mener, et ensuite vous avez toute la partie traitement de données, donc vous avez l'acquisition, la manipulation, la visualisation, et au final l'analyse, le rapport, euh, qui amène, dans le meilleur des mondes, à des résultats qui permettent la publication. Donc du côté des ingénieurs, dans le petit euh, carré euh, orange, son travail à lui, c'est d'outiller et de documenter le travail autour des données. Pourquoi Parce qu'il faut qu'il fasse de la médiation entre le code qui fait, les résultats que ça va produire, il est redevable, il faut que ça soit redevable, c'est-à-dire qu'il soit capable d'expliquer les choix qui ont été faits technologiques, les, euh, les choix euh, de filtrage, de traitement, et il faut qu'il soit transparent dans le sens euh, précisément les, euh, les données sont traitées d'une certaine manière, il y a des choix qui sont faits. Il faut aussi que le projet soit maintenable, il soit reproductible et réutilisable. Dans l'optique open science, ça pourra servir à d'autres chercheurs. On peut reprendre le code et on peut euh, l'améliorer ou avoir d'autres idées d'expérience. Du côté des chercheurs, sa motivation principale, c'est de communiquer ses recherches et ses résultats. Alors là, vous ne voyez pas, mais il y a une superbe petite euh, image qui arrive peut-être plus tard. La motivation principale du chercheur, c'est publier publier ou périr. C'est euh, l'incentive principal du chercheur. C'est ça. L'incentive principal du, euh, du, euh, du développeur, c'est pas ça. C'est plutôt faire que le code marche. Et donc, derrière euh, la publication, il y a d'autres enjeux, qui sont, on doit travailler en équipe, donc on fait de la, de la collaboration, on doit expérimenter, on doit être ensuite évalué par les pairs, et enfin, on arrive au graal de la publication. Et de, de, de, dans le meilleur des cas, il faut être publié dans, un bon, dans une bonne revue bien notée. On pourra en parler plus tard, si vous voulez, euh, sur les modèles économiques de euh, la recherche. C'est un vaste sujet. Euh, mais derrière le développement, il faut valider ses traitements, faire des résultats réplicables, des méthodes réutilisables. C'est assez compliqué. Et donc, euh, il faut amener le chercheur, à prendre en compte la, la dimension logicielle euh, et l'amener peut-être à se dire, on pourrait, on pourrait parfaitement gérer un projet de recherche comme un, comme un, un projet de développement logiciel. Euh, la question est de savoir où euh, placer le curseur pour que ça motive suffisamment le chercheur pour aider le développeur à travailler. Donc en fait là c'était une proposition de euh, framework qui permettrait de travailler en bonne intelligence. Donc quand vous faites votre expérience euh, vous la versionnez. Euh, toute la partie euh, traitement, évidemment, est faite en, en Python ou en R, en fonction du besoin du chercheur. Euh, C'est là où Jupyter Notebook rentre dedans. C'est un bon outil de médiation parce qu'en fait, ça permet d'exposer les résultats, d'exposer de, les traitements, et on arrive au saint graal de euh, l'analyse et du rapport pour le côté développeur. Et euh, comment est-ce qu'on transforme ça en, en un joli papier, en PDF de préférence ou euh, en présentation, euh, en présentation euh, euh, lors d'une conférence, comme je ne vous montre pas comment ça fonctionne ici, là j'ai fait un PDF. Voilà. Et, euh, et donc, il faut trouver un moyen de motiver les chercheurs, et donc il faut appuyer sur certains points qui dire comment vous faites de, le, de la rédaction collaborative à plusieurs chercheurs euh, pour ça, la, la logique, c'est de dire on se sépare de la couche de présentation. Vous rédigez en Markdown, vous le versionnez avec un, avec un git et ensuite vous vous préoccuperez de le publier euh, dans le format de votre choix. Ça vous permet de travailler à plusieurs. Et notamment, il y a un petit outil qui est euh, assez euh, chouette, qui est euh, pour les débutants en git. Ça fait beaucoup peur aux chercheurs, Ça évite. on essaie de leur vendre en disant que ça évite d'avoir un version doc. Point .1, point 2, point 3, point 4, etc. Euh, on leur montre euh, GitLab CE qui offre une euh, interface web d'édition en ligne qui permet de faire du Markdown en ligne. Et donc, vous voyez pas parce que c'est tout petit, mais euh, vous avez le, le texte écrit et puis vous pouvez commenter. Ça correspond à un commit. Vous échanger et euh, les commentaires de chaque euh, de chaque chercheur sont intégrés, versionnés. Euh, du côté de toujours du côté de l'ingénieur, pour le développeur, le, la préoccupation, c'est de ne pas se rajouter du boulot, avoir un code compréhensible, modifiable et appropriable par le chercheur, et un environnement réplicable, déployable et testable en ligne, dans l'idéal. Pour le chercheur, toujours, documentation claire et compréhensible, test et expérimentation clés en main, avec des graphiques, c'est toujours mieux, ça fait waouh. et euh, dans l'idéal aussi, pouvoir ajouter des citations et des feuilles de style qui correspondent à leurs articles. Donc le carnet de recherche, c'est juste un, un outil de médiation qui permet, dans un environnement réplicable, d'avoir une expérience versionnée et historicisée, qui soit partageable, modifiable et exportable dans le format de choix du chercheur. Et donc on a besoin de plusieurs choses. Déjà pour répliquer l'expérience, euh, on va créer un... Un kernel spécifique avec un virtualenv pour JupyterLab, parce qu'on a besoin de s'assurer que le chercheur, sur sa machine, il a bien tous les, tous les packages euh, qui sont euh, spécifiques. Alors à ce sujet-là, il euh, y a euh, un truc qui vient de sortir, que je, je, juste, je pointe, que vous ne voyez pas là, mais euh, qui, euh, qui est développé par l'INRIA et qui a l'air intéressant, qui s'appelle GUIX qui est répliqué pour Jupyter Notebook, qui permet en fait d'éviter dans vos Jupyter Notebook d'avoir des pipes install au tout début, qui sont un peu dangereux, et qui permet en fait de euh, l'installer sur n'importe quelle machine, parce que ce que je vous montre là, fonctionne sur un, sur un OS que je maîtrise, mais ne fonctionne pas sur un, sur un OS type Mac ou Windows, donc il faut trouver des solutions là-dessus. Euh, ensuite j'ai fait un choix, c'est pour documenter son code, j'ai choisi d'utiliser une toute petite librairie qui s'appelle P2NB. Pourquoi Parce que euh, tout, simplement, euh, tout simplement, ça prend cette forme-là. Ça me permet de mettre le, doc, la documentation directement dans mon fichier de script. Donc, pardon, Je vais juste spécifier quelque chose. Je ne me sers pas, moi, personnellement, de Jupyter Notebook pour travailler. Je vais écrire mon script en Python dans mon éditeur préféré et ensuite je vais l'exporter pour que le chercheur puisse interagir avec, faire ses modifications. Et donc l'enjeu c'est euh, comment est-ce que j'exporte euh, euh, ces données avec la documentation, comment je le versionne, on va voir que c'est compliqué, et euh, comment on transforme ce script en euh, cellules bien propres avec du markdown dans la documentation et euh, du code dans des cellules de code. Et donc ce tout, petit, euh, ce tout petit module qui est installable via PIP euh, permet en fait avec un juste un, un formatage très simple de euh, splitter les, euh, les cellules avec euh, le code d'un côté et la documentation de l'autre. Ensuite, une fois que j'ai fait euh, ce travail là, c'est aussi une bonne pratique parce que un, ça me permet de versionner mon code euh, et deux, ça me permet d'avoir une documentation explicite à l'intérieur de mon code. Sachant que je réplique toujours, il y a toujours de la documentation à côté, mais c'est déjà, déjà facilité le travail euh, d'éviter de euh, refaire de la doc juste à côté. On a, on, on a pas mal de choses à faire. Donc, donc on, on crée ensuite, avec, euh, avec ce système-là, donc P2Number, il y en a plein d'autres. Il hein, y a plein de choses pour euh, exporter son script, euh, Jupyter Notebook. Euh, on crée ce, ce Jupyter Notebook et on permet de le tester en ligne. Donc il y a des outils qui permettent de le faire. Vous, vous avez, si, vous avez, si vous avez assisté à la, à la, confi à la, la conférence Jupyter Lab, vous avez Binder qui vous permet. Euh, et donc le chercheur, dans l'idéal, il modifie, il modifie les choses dedans. Il va insérer ses citations. Il y a un tout petit module dans Jupyter Notebook qui s'appelle Site-to-Proc, qui permet de connecter sa, sa bibliographie Zotero à euh, au Jupyter Notebook. Euh, ça lui permet de tester, euh, tester les résultats en ligne, et, euh, et même en local. Et euh, une fois qu'il a fait ses modifications, euh, nous on a un peu de post-traitement à faire. <rire> on a besoin de convertir les modifications qu'il a faites dans l'autre sens pour le versionner, pour prendre en compte ses modifications et on a besoin de nettoyer les cellules. On en parlait hier, euh, la difficulté d'un Jupyter Notebook, quand on, la, la, le format fait que c'est difficilement versionnable. Euh, et donc il faut nettoyer euh, les cellules qui ont été générées par, euh, par l'exécution du, euh, du code. Et on, on duplique, euh, on fait deux choses, on traite euh, le script d'un côté et le, Jupyter, euh, et, le, et le Markdown de l'autre. Comme ça, on peut ajouter directement à la documentation. Et ce qui va intéresser le chercheur de l'autre côté, c'est lui de produire un joli PDF ou un joli slide avec, pour pouvoir utiliser dans ses conférences ou dans ses propositions d'articles. Donc là, par exemple, vous avez, avec nbconvert, vous avez énormément de possibilités de sortir le, le script en PDF, en Markdown, en LaTeX, pour pouvoir rajouter des couches supplémentaires. Euh, Et vous avez un truc qui intéresse beaucoup, beaucoup les chercheurs aussi, c'est d'exporter de, les citations de euh, d'autres papiers de recherche. Et pour ça, il y a un outil très utile qui est géré avec Zotero. Euh, vous avez un fichier bitexte avec toute votre biblio. Vous avez un fichier CSL qui correspond au style demandé par la, par, euh, par la revue en question. Et le tout combiné dans Pandoc qui permet de générer un fichier de sortie, donc un Word, un PDF ou un LaTeX, en fonction des besoins. Euh, je vous invite à regarder le blog de Zotero là-dessus, si ça vous intéresse. Euh, il y a toute une procédure assez, euh, assez simple pour arriver d'un Jupyter Notebook, qui est le produit d'un travail de développeur sur du traitement de données, à euh, un article de recherche qui intègre et du code et de la publication. Euh, je vous invite aussi, euh, parce que j'ai parlé un tout, tout petit peu et très rapidement des enjeux, à regarder le talk qui a été fait à la Picon UK sur euh, les enjeux de la science euh, reproductible, ce qui se fait, euh, ce qui est laid et euh, ce qui est horrible, et pourquoi c'est important. Je vous remercie beaucoup. Et, euh, et si vous avez des questions, je, je sais bien que c'était euh, un peu euh, rapide. Et je vous prie de m'excuser pour le format de, le format de la euh, conférence, il sera disponible dans les, dans les prochaines heures en, dans un format un peu plus sympathique. Voilà, je vous remercie. Tout à fait. Alors je répète la question, est-ce que euh, les, euh, le connecteur Zotero, est-ce que le lien entre Zotero et Jupiter euh, s'intègre aux outils que les chercheurs connaissent déjà euh, Alors oui, euh, précisément ce qui est intéressant c'est qu'il y a des modules euh, installables facilement dans Jupiter Notebook qui permettent de connecter le Zotero Connector générer les, euh, les références de bibliographie à l'intérieur. Et sinon il y a l'autre solution la plus euh, faite à la main, qui consiste à exporter en Markdown, utiliser... Il euh, y a un petit module dans Atom qui est porté en, en VS Code, là je crois, il y, y, y a très peu de temps, euh, qui permet d'insérer les, euh, les références bibliographiques automatiquement. Eh ben je vous remercie.